Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je m'ai acheté. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux vous plaît. Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre, euh, chapitre 9. Psaume chapitre 9, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 9, nous lisons la parole de Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles.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 Chantez à l'éternel qui réside en Sion. Publié parmi les peuples, c'est au fait. Car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leur cri. Amen. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tous les que m'importe s'il ne m'a surgit éternel étant. Notre Père, nous te remercions vraiment pour ce soir, mon Seigneur, pour ta présence glorieuse, mon roi, pour la joie de cœur, mon béni, mes persans, Dieu, l'allégresse qui inonde nos âmes d'être réellement dans ta maison, Père. Oh, c'est vrai, Seigneur, nous sommes heureux et nous pouvons nous écrire comme David vous s'écrire aussi. Oh, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel. Oh, Seigneur notre Dieu, merci pour ton peuple, merci aussi pour nos bien-aimés frères et sœurs que tu as ramenés aussi, Père, qui étaient partis en voyage et qui sont revenus. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Oh Dieu, c'est vrai, nous te prions, toi tu entends et tu nous, as, nous avons demandé de voir les ramener, Père, tu l'as fait, Seigneur Jésus, merci aussi pour les réussites, merci pour les témoignages que tu fais, Seigneur, nous ne pouvons pas manquer de pouvoir te dire combien nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi un sauveur comme toi, merveilleux rédempteur qui nous conduit encore sur ce chemin que tu as tracé, sois glorifié encore aujourd'hui. Merci vraiment, Père Saint, pour ces cantiques merveilleux que nous avons chantés avec l'onction à toi, Père ta présence à toi, Seigneur. Nous voulons vraiment continuer à pouvoir t'adorer ainsi, Père Dieu, de tout notre cœur est exalté encore davantage, mon roi. Tu es vraiment notre Dieu et tu mérites cet honneur, Seigneur. Louange à toi encore pour ce soir, mon béni, Père Saint, Dieu, pour tous nos frères, nos sœurs aussi, pas qui sont aujourd'hui encore en connexion. Et ce que tu as ramené ici, en cet endroit aussi, venez Père Dieu, qu'il soit aussi béni et fortifié encore davantage. Nous sommes vraiment ton peuple, à toi, le troupeau de ton pâtirage, Nous reconnaissons ta main à toi qui, qui nous conduit, mon Père Dieu. Nous te prions encore de nous conduire encore et davantage. Bénis notre précieux frère Christian Soba, que tu le oignes encore davantage, que tu le fortifies, que tu le soutiennes. Et sa famille aussi, venez Père saint Tout ce qui sont chers, qu'ils soient béni aussi bas. Nous te disons merci pour ton amour à toi, à notre endroit. L'ouange et honneur à toi pour ce que tu fais Seigneur, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint jésus christ Amen. Que notre Dieu soit béni, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux lorsque nous avons cette grâce de pouvoir nous retrouver ensemble. Et euh, ce sont des moments qui sont les plus importants, plus glorieux aussi dans notre journée entière. Et euh, nous aimons les Seigneurs et nous voulons surtout dans une période comme celle-ci, vraiment nous attacher encore davantage à, à notre Dieu. Nous avons reçu aussi, comme on l'a laissé ici aussi, cette note de notre sœur Bambino. Comme vous l'avez aussi appris, elle a perdu donc euh, son oncle, c'est-à-dire le mari de sa tante paternelle. Euh, il est donc euh, décédé hier à 2 heures du matin. Et notre sœur était là, toujours à l'hôpital, effectivement. pour. Ce sont des moments très difficiles hein, pour notre sœur et de pouvoir aussi voir mais que Dieu la bénisse. Parce que malgré les combats, les difficultés, il est toujours là. Que Dieu te bénisse richement, ma bien-aimée sœur, qui te soutienne vraiment et qui te fortifie. Ce n'est pas facile, mais nous sommes de tout cœur avec toi et avec aussi la famille. Nous allons donc prier le Seigneur aussi, ensemble aussi avec vous, pour que le Seigneur console et soutienne. Tendre Père, et précieux Soba, comme aussi la requête avait été déposée, nous voulons te dire, Seigneur, tu es Dieu et tu fais ce que tu veux, Seigneur. Voici ta fille, Père au dieu qui traverse des moments tellement difficiles. Elle vient de perdre aussi son oncle qui est parti aujourd'hui ce matin, Seigneur Jésus, dans les heures matinales, Père oh Dieu, mais nous te prions, Seigneur, de consoler cette famille, mon bébé, mon Père Tibissant, sa tante qui est aussi aujourd'hui. Dans les désarrois, mon bien-aimé Père, après avoir perdu son mari et ses, ses enfants qui sont là, ne pas voir le papa qui est là, bien-aimé Père ils ont passé des moments tellement difficiles, Père. Tu es vraiment le consolateur. Nous te remercions, Père Saint, Dieu, parce que c'est toi qui te donnes la vie, c'est toi aussi qui la reprends. Quand tu le veux, Seigneur, Dieu, au moment où tu le veux, c'est pour ça que nous te remercions, parce que toi qui aimes les hommes, bien-aimé Père comme la Bible dit, que Dieu attend aimé les mondes, Père Tubissant. Tu sais aussi consoler, Père Tubissant, l'homme dans la tristesse, mon roi, que tu puisses encore consoler notre précieuse sœur et si Satan et toute sa famille entière, leur accorder aussi cette consolation qui vient de ta part, Seigneur Jésus. Sois béni encore pour ces instants, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu te console, ma soeur, et qu'il te fortifie. Nous, nous tournons les yeux vers le Seigneur, pour lui implorer toujours le soutien et le secours dans notre marche de tous les jours. Parce que c'est vrai, lorsque nous pouvons apprendre cela, que quelqu'un est parti à quitter ce monde, nous pouvons aussi nous poser des questions. Parce que s'il si est né, il est né aussi comme vous et moi. Il a vécu aussi, il a marché aussi comme vous et moi. Parce que vous savez, quand quelqu'un vit, quand quelqu'un marche, effectivement, il ne peut pas penser qu'un jour il quittera la terre. C'est une pensée qui ne nous vient pas beaucoup plus souvent. Mais je remercie Dieu qui nous dit qu'effectivement, il vaut mieux être dans une maison de deuil dans une maison de joie. Parce qu'on est dans une maison de joie où on ne se souvient pas qu'un jour, on va passer par là. Mais gloire, ça rendue au Seigneur notre Dieu de nous avoir accordé la grâce de le connaître et de préparer aussi notre séjour, effectivement, parce que notre Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir savoir que dès maintenant aussi, nous devons nous préparer pour savoir où nous allons. Et si l'homme ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant, non, je crois que par la grâce de Dieu, c'est un temps tellement particulier, les temps de la fin, c'est vraiment particulier. Et le Seigneur, notre Dieu, a vraiment fait, et il fait vraiment des grandes choses. Il, il a une façon de pouvoir faire les choses qui, c'est un privilège quand il peut nous ouvrir vraiment les yeux que nous puissions voir. Parce que les diables nous maintient toujours dans ce monde limité naturel, dans lequel nos yeux sont tellement aussi naturellement habitués avec le naturel, avec les choses que nous croyons simplement que c'est possible quand on le touche effectivement et quand on le voit. Mais Dieu veut nous amener en fait dans un monde dans une dimension où nous pouvons voir ce qui est au-delà de ce que nous voyons en fait. Parce que nous, nous sommes appelés à pouvoir croire que ces choses visibles que nous voyons viennent à partir des choses invisibles. C'est par la parole de Dieu que toutes ces choses ont été créées. Elle n'est pas visible. Mais c'est la parole qui est exprimée, c'est la pensée qui est exprimée, qui a amené à l'existence. Et c'est toutes ces choses que nous pouvons voir. C'est pour ça que il nous est toujours nécessaire et de pouvoir être constamment tourner vers le Seigneur et surtout que nos oreilles, que nos cœurs, que nos pensées, nous puissions toujours être entourés par la parole de Dieu. Puis nous entendons, nous, nous entendons la parole de Dieu, nous sommes au milieu où nous allons effectivement et partout où nous sommes effectivement, nous sommes occupés par les pensées du Seigneur, par la parole qu'on écoute effectivement, en le recoutant, en marchant effectivement. Et dans cette tout, tout au long de notre marche effectivement, nous sentirons qu'il y a quelque chose qui est tout à fait particulier dans notre marche parce que nous dominons sur tout ce que nous voyons. Et le mal ne peut pas avoir les déçus sur vous, parce que ce, que ce que vous recevez vous place dans une dimension supérieure. C'est pour ça que la Bible nous fait savoir que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. C'est là aussi notre victoire. Dans le livre de Timothée, nous allons lire une portion euh, de l'écriture ici, je crois que dans... Euh, de Timothée au chapitre 3, c'est cela aussi, oui. Livre de 2 Timothée, oui, c'est cela. ça, ça bien que c'est cela. Ah, mm -hmm. euh, oui, c'est ça. 2 Timothée au, au chapitre 3, à partir du verset euh, 1, il nous dit, euh, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats donc, irréligieux, insensibles, déloyaux et calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, emportés, donc traîtres emportés en fleux d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, mais ayant donc l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. » Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agités par des passions de toutes espèces. Y apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la véritable connaissance de la vérité. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons vraiment te dire encore merci de ce que tu nous as donné le livre de vie. Quand nous pouvons prendre ce livre, Père, nous trouvons carrément que tu es vraiment Dieu. Louange à toi, parce que cette parole est la vérité, Seigneur, c'est par elle que nous avons vraiment la vie, Seigneur. C'est vraiment la lumière, Père Saint-Dieu, qui nous éclaire encore davantage pour que nous puissions vraiment là, vraiment les, les diables, les démons sont vraiment exposés, Seigneur Jésus. Aide nos pères afin en fait, que nous puissions comprendre que tu nous montres comment nous devons combattre et aussi avoir la victoire. Sois béni et nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Seigneur jésus de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans ces livres ici, c'est merveilleux de voir comment les choses sont exprimées par ces hommes qui sont de Dieu et qui ont été vraiment très attachés à, à, à l'éternel, notre Dieu. C'est à cela que le Seigneur attire notre attention pour que nous aussi, nous puissions avoir aussi des modèles qui étaient des hommes comme nous, effectivement, mais qui ont été tellement attachés à l'éternel dans tout leur cœur, effectivement, pendant leur pèlerinage que la parole de Dieu était toujours la source de, de, de joie, de consolation pour leur vie et aussi ils ont voulu donner même leur vie à cause de cet évangile effectivement pour que le témoignage nous parvienne aussi. Nous, nous remarquons qu'effectivement que, ces hommes ont été vraiment uh, transportés dans les choses du Seigneur notre Dieu, qu'ils ne pouvaient déjà pouvoir parler euh, par des choses effectivement qui allaient. Prendre place dans les temps à venir, étant des hommes. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre qu'effectivement, que, euh, c'est poussé toujours par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de, de Dieu, effectivement. Parce que si ces hommes ne sont pas poussés par le Saint-Esprit, évidemment, ils resteront toujours effectivement des hommes charnels. Donnant effectivement les paroles qui sont leurs pensées, leurs dédictions, et qui ne pourront jamais effectivement aussi conduire le peuple à pouvoir voir effectivement aussi les choses selon le plan et les programmes de Dieu, parce que c'est lui qui connaît le programme, qui connaît les choses de Dieu, ce n'est que le Saint Esprit. Donc quand cet homme ici pouvait dans son temps annoncer ces choses effectivement, il dit mais ça ce qui est dans les derniers temps comme il dit mais il a dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est merveilleux de pouvoir réaliser cela que c'était annoncé il y a tellement longtemps de cela. Et aujourd'hui, nous sommes de ceux-là qui vivons effectivement ces derniers temps, effectivement, dans lesquels nous nous trouvons, les deux derniers millénaires, effectivement, nous nous trouvons effectivement, et en plus, effectivement, comme la Bible nous le montre, que nous sommes quand même, il se passe quand même, nous sommes dans l'âge, l'âge d'Odyssée, donc le dernier de ces âges. Quand on dit que le dernier, c'est l'âge, effectivement, dans lequel le Seigneur, notre Sauveur, va clôturer l'histoire avec les nations, et que vous comprenez cela. Et nous, effectivement, étant des hommes de la nation aussi, effectivement, en réalité, nous sommes de ceux-là qui, euh, comme j'ai toujours eu à pouvoir vous le faire savoir, n'oubliez pas cela, c'est nous qui faisons l'histoire de l'Odyssée. Parce que nous vivons l'Odyssée. Nous, nous devons réellement être de ceux-là, parce que Dieu nous a ouvert les yeux, de ceux-là qui aiment les Seigneurs, qui les louent de tout leur cœur, disent, Seigneur, nous avons entendu parler de toi. Nos pères nous ont annoncé des choses ici depuis longtemps, effectivement. Que, et quoi, mais, mais nous, nous sommes dans ce temps, effectivement, que, où nous voyons et nous croyons que le, mon père, nos pères avaient raison de te croire, même dans leur temps, parce que dans notre temps, nous voyons l'accomplissement de ce qu'ils ont annoncé. Et c'est vrai que ce que qui a été annoncé, dit, effectivement, parce que parfois, quand on peut lire c'est oui, oui, oui c'est comme ça, c'est peut-être dans le temps avec Noé que oui, En fait, on n'arrive pas à pouvoir bien croire que c'est aussi la vérité. Mais si nous nous regardons très bien notre temps, nous disons que la Bible est la vérité. Et que le Seigneur, notre Dieu, il connaît vraiment le futur. Et, et, et ça, ça devait nous donner encore davantage la foi, la crainte à le respect, effectivement, en rapport avec la parole de Dieu. Et nous, à ce moment-là, comme nous avons constaté aussi que <rire> ces choses qui ont été déjà annoncées là-bas, aussi venant d'avance pendant l'heure qu'ils n'ont pas mais nous, dans notre temps, nous les vivons vraiment dans le moindre détail. Alors nous serons et nous sommes censés pouvoir être les seuls-là qui s'accrochent simplement à ce que disent les saintes Écritures. Parce que ce que l'Écriture a annoncé, effectivement, dans leur temps, on a vu que ça s'est accompli, effectivement. Et ce qui a annoncé aussi dans notre temps, nous les voyons s'accomplir. Alors la crainte revient, effectivement, dans nos âmes, effectivement, pour la parole de Dieu. C'est pour ça nous nous demandons, mais que disent donc les Saintes Écritures Nous n'avons pas besoin de toi, messieurs, mais nous voulons savoir quest ce que les Saintes Écritures disent c'est cela, c'est cela, c'est qui là où se repose notre foi je voulais toujours y pouvoir le dire c'est important cela, nous ne pouvons pas prêter confiance à n'importe qui, à n'importe quoi parce que la Bible le fait bien savoir mais que tout homme soit reconnu pour menteur et vous voyez, vous pouvez voir effectivement les ailes qu'avaient effectivement le, nos bien-aimés qui étaient en fait dans l'âge des, des fesses effectivement qui étaient cet âge où la lumière était tellement si grande, c'était pas qu'ils méprisaient les gens, mais ils avaient appris ils avaient réalisé, effectivement, qu'on on avait annoncé que le Messie, parce que les Écritures, il les lisait aussi. On en on avait annoncé le Messie, effectivement, et il est venu. On avait annoncé, effectivement, le baptême du Saint-Esprit. Dieu l'avait dit, effectivement, dans Joël, chapitre 2, effectivement, ainsi de, Donc, à, à montrer, effectivement, ce qu'il avait à, à pouvoir faire, effectivement. Donc, tous, on a eu à pouvoir voir que le Seigneur l'avait accompli, puisque Pierre l'a rappelé encore, effectivement, dans l'Écriture. C'était ici la compétence qui avait été écrite dans le livre de Joël, effectivement, ainsi de suite. Donc, ils ont vécu, effectivement, que l'Écriture est vraie. Et puis, en de cela, qu'ils pouvaient même croire encore davantage ce qui avait été dit à nos pères dans les temps, et ils ont cru, effectivement, ils ont obtenu, et nous aussi. Donc, nous sommes euh, censés pouvoir être de ceux-là qui euh, ont la foi. C'est pour ça, à l'âge de Fès, dit, mais vous avez éprouvé, vous avez éprouvé ce qui se dit, donc, apôtres. Et, et vous les avez trouvés. Donc... Euh, et, ils avaient quelque chose qui était au-dedans au d'eux, effectivement, qui, qui qui le ramenait toujours, parce que vous ne pouvez pas avoir aussi confiance en Dieu si Dieu ne vous a pas témoigné qu'il est Dieu. Bien sûr, parce qu'il <rire> doit arriver à pouvoir vous témoigner qu'il est Dieu, effectivement. Et alors, effectivement, dans votre cœur, parce que pourquoi vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel Parce que vous l'avez réalisé qu'il est ces sauveurs dont vous aviez besoin. Parce que, frères et sœurs, et, et, réfléchissons un tout petit peu. On, vous, si vous êtes là, sans avoir vraiment ressenti dans votre cœur, d'abord, le besoin de pouvoir être sauvé et de pouvoir réaliser que, en tout cas, j'ai trouvé un sauveur, vraiment, qui, dont, dont mon âme avait besoin. Est-ce que vous comprenez En fait, si vous n'êtes pas dans cette condition-là, vous êtes toujours en train de pouvoir chercher quelque chose que vous n'avez pas encore trouvé. Parce que vous venez, j'ai accepté Jésus, comme mon, mon, mon sauveur personnel. effectivement, tu as, tu as seulement répété une formule. Est-ce que tu vois, tu as accepté une formule, mais tu n'as pas compris, en fait, c'est Jésus pour toi il ne signifie rien. Mais quand tu as compris, voyez-vous, ce sont des hommes comme l'énuque éthiopien, hein, qui, qui lisaient l'écriture effectivement, et on lui a commencé à pouvoir lui faire comprendre, lui parler effectivement dans les scènes écritures à propos du Seigneur Jésus. Vous vous entendez, vous, vous souvenez, non mais vous avez remarqué effectivement que Philippe n'est même pas, il va avoir ce que Tu crois en lui comme ça d'abord Non, d'abord lui-même, l'empressement dans son cœur, il a réalisé qu'il avait besoin de lui. Voici donc l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé. C'est lui-même qui a demandé. Donc c'est aussi, nous aussi, nous devons aussi nous, nous poser des questions à propos de notre foi. Que ce soit un pas une habitude que oui, j'ai reçu, je le crois de tout mon cœur. En fait, tu le crois, tu le crois pas en lui, de tout ton cœur. Parce que tu ne sais pas qui il est pour toi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Il faut qu'il ait fait quelque chose. dont tu dis non non, non, non, non, vraiment, il est le sauveur. Parce que tous mes que tu vas trouver exemple, au bord de la mer, effectivement, je donne un exemple. Si un jour, toi, tu étais dans la mer, tu t'allais pour, pour aller passer vos temps dans la mer, et puis paf, tu, tu étais loin, puis tu as commencé à te es noyer. Est-ce que vous comprenez Amen. Tu t'es noyé, effectivement, et tu te... Et puis il y a un monsieur sur le bord là qui se jette dans l'eau. Il vient, il te tient, il te fait sortir, il fait comme ça, comme ça, l'eau sur la bouche. Vous comprenez comment ça se fait, non Et puis tu regardes. Il dit merci, monsieur, tu m'as sauvé. Tu le connais, donc tu as, tu as vu la personne, effectivement. Il dit, comment vous, vous appelez Il vous dit, aïe, aïe, aïe, merci. Bon, sans vous, j'étais vraiment, j'étais parti. Un, un jour, vous allez vous promener, effectivement, à la mer. Et vous voyez tout, monsieur, que vous voyez, vous allez embrasser pour dire, c'est un sauveur. c'est vrai vous allez dire, mais vous êtes malin, non, je ne me connais pas. Un, mon sauveur, un, mon sauveur. Non oh. Tu dois avoir connu celui qui t'a sauvé. Quand il le voit, tu dis, ah, merci, merci, merci. C'est nécessaire, mon frère. Pour chacun de nous, c'est nécessaire. Donc on ne prend pas Jésus pour le prendre comme une formule. Non, Jésus n'est pas une formule. Amen. Jésus est un sauveur. Et il doit être nécessaire pour toi, important pour toi. Alors quand il est nécessaire pour toi, qu'il est important pour toi, tu lui deviens obéissant. Amen. Oui, parce que tu dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Si quelqu'un fait ça pour vous, comme ça, dit, mais qu'est-ce qu que vous voulez Est-ce que vous aimez vous acheter du pain Je vous achetez des hamburgers. monsieur. vous, vous m'avez ce... Vous voulez faire quelque chose pour cette personne, en guise de reconnaître. Donc, vous ne trouvez pas ce qu'il vous dit est obligeant, que vous êtes obligé effectivement, vous prenez plaisir à cela. C'est à ça que nous devons instruire nos enfants qui sont ici, ici, qui comprennent, effectivement, pourquoi vous, les parents, d'abord, soyez d'abord un modèle, des fois, de consécration, d'amour, d'acidité. Quand vous chantez, quand vous aimez Dieu, on sent que, non, cette sœur aime les Seigneur. On sent que ses frères aiment les Seigneur. On sent que quand il s'agit des choses de Dieu, oh là là là là là là. Et les enfants voient aussi, hein. Oui, les enfants voient aussi comment papa se comporte, comment on se comporte. Les enfants voient votre vie, votre, votre amour pour l'évangile. Parce que nous sommes des modèles pour nos enfants. Ce ne sont pas les, les télévisions ou les sexistes-là qui doivent, parce que c'est dans les télévisions qu'effectivement que on a des films qui montrent comment les familles normales vivent. C'est faux parce qu'ils ne sont pas comme ça eux-mêmes dans la vie. Ils ont vous montré qu'ils ah, sont. Hein, sont eux-mêmes, même toutes les, toutes les femmes que vous voyez à la télévision, parce que c'est ça je parle aussi aux hommes. Hein, ils voient les films là où une femme soumise, hein, gentille, qui fait toujours comme ça. Ils sont, cette femme-là, elle est mauvaise chez elle à la maison. Mais quand tu vois comme ça, ouh, tu commences à dire, oh, si j'avais une femme comme ça. Mais hein, non, une véritable épouse, c'est celle qui est en Christ, mon frère. Pas celle qu'on peut montrer dans les écrans, tout ça, on le voit gentil, gentil. Mais ça arrive, vous savez, en voir bah, tellement regardé, oh, oh, oh, oh. Et c'est important, parce que, voyez, <rire> <rire> et toi, mon fils, le vieux. vous connaissez, non Je crois que c'est dans le livre des Proverbes 31, non nous allons de lire juste un peu parce qu'on ne va, va pas rester longtemps hein, on, va, on va rentrer euh, euh, euh, euh, à la maison, que Dieu nous aide pourquoi euh, <rire> que Dieu bénisse nos frères et soeurs qui sont venus, je crois que mon frère euh, il y a nos notre notre frère qui est en route aussi je pense que c'est notre frère euh, Frédéric de Burkina qui est en chemin je pense que cela faudra vraiment prier pour lui, que Dieu l'aide ce qui va arriver ici le samedi et restez avec nous pendant quand même quelques jours. Que Dieu soit béni. Proverbe 31. Alors, je vais pas aller plus loin. Ah oui. que te dirais-je donc mon fils Ah, que te dirais-je fils de Mantraï Alors ici, nous lisons ici. Ah, quelle loge on fait aux femmes. Hein? Mais les véritables, vous comprenez cela Oh là là là là euh, euh, qui peut trouver une femme vertueuse Ça, ça doit être effectivement la, les désirs de tout. tout et ça, c'est les désirs de toute fille de Dieu. En fait. Non, pas, pas les, les jeunes filles du monde, effectivement, ou, qui sont partagées entre les pieds, entre les mondes et tout ça. Parce que d'abord, c'est ce que j'ai toujours dit. Nous avons une génération très mauvaise de filles qui sont des micro-ondes. Oui, oui, oui, oui, oui. oui. C'est vrai, elles ne savent plus préparer. Si vous voulez... Bon, fais-moi les yeux. Attendez. Internet. Oh, tu, tu fais quoi Et tu, tu bats les yeux. Mais maman, maman t'a déjà quand même montré. Le problème, c'est que peut-être maman n'a pas montré, mais si on est à la maison, parfois on ne fait pas attention quand maman dit, viens, je vais te montrer. Ah non, je suis pressé. Parce que tu as WhatsApp, c'est WhatsApp YouTube que tu dois regarder c'est ça le problème. Et, et des femmes comme ça, quand on les épouse, on va souffrir. Une femme micro-ondes, ce n'est pas une femme à épouser. Je sais que beaucoup entendent vous dire, c'est monsieur, oh, l'évolution, c'est un mauvais monsieur, il dit des choses qui sont, non monsieur, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. C'est important, c'est ce que j'ai dit, c'est <rire> nécessaire. Une femme à micro-ondes, ce n'est pas une femme à épouser. Et d'ailleurs, si vous vous demandez même à tous ceux qui sont donc de médecins, ils vont vous dire que toutes les nourritures que vous avez déchauffées dans les micro-ondes, que vous avez des plats, parce que souvent les formes de sont comme ça, non Ah, on va on, on, bon, il faut commencer à dire, j'ai voulu, j'ai manger, venez, venez, venez qu'est-ce qu'ils vont manger des trucs là Comme ça, la question des surgelés, vraiment. Voilà. Bon, je n'ai pas le temps, je rentre à la maison. Vous voyez, avec les, les. Ça, vous vous tuez vous-même. Avec des trucs là, comme les, les, les... dans des boîtes là, comme, comme au monde dans des films que vous voyez, quoi. Des hommes comme ça, et des femmes vous en leur foyer, ils sont toujours comme ça. Et, et, et, et... ça dit qu'ils n'ont pas une vie normale. Vous trouvez des, des, des gobelets, des ceci, des ceci, des cela. Si -si, si -si, si -si. Non, mon frère. Ne vous sentez pas gêné, parce que si vous êtes une fille de Dieu, Dieu vous veut que vous soyez une femme. Vous ne devez pas mener une fille comme ça. Non. C'est pas normal qu'on trouve des, des cartons de chips comme ça, ou des cartons de pizza comme ça chez vous à la maison. C'est pas normal. Des papiers dans la le poubelle, les papiers des, des friteries et tout ça, c'est pas normal. Vous vous tuez déjà la graisse, elle est mauvaise. Cette graisse-là, c'est vous, créer mais non, vrai, vous avez des Maintenant, c'est vrai, ils vous tuent avec ça. Même les, les choses sur gênées là que vous avez toujours dans micro-ondes, frère. Mais c'est plein de choses aussi mauvaises. Ça détruit votre santé. Donc, qui peut trouver une femme vertueuse celle qui n'est pas micro <rire> Alléluia! Oui, mon frère, oui, mon frère, nous voulons voir. C'est la je lis et puis on prie. Alors, il hein. dit, allez, c'est ça, voilà, voilà. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que quoi? Alors, parce que les perles ont de la valeur. Hein. Mais Alors, cette femme, ma soeur, voyez-vous, vous valez plus que les perles. Quand vous, vous mettez à votre cuisine là, ah oh là là, ah oh là, là là là, vous savez les gens se tuent pour les perles, Mais hein? oui, mais toi tu vaux plus que les perles, c'est ce que la Bible dit, la Bible a toujours été hein voilà, le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne le feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle s'élève le matin lorsqu'il est encore nuit et donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, elle acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle sent des forces sereines, elle a fermé ses bras, elle sent que ce qu'elle qu gagne est bon, et sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. C'est merveilleux, hein Je ne vais pas rentrer dans l'âme, parce qu'il est, qu est temps en fil vite. Mais regardez comment elle est décrite en fait. Ce n'est pas une paresseuse non, c'est-à-dire que c'est une femme qui s'élève, qui s'occupe, elle a des soucis de ses enfants à la maison, effectivement. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour que vous puissiez comprendre quel est le caractère de cette femme-là. Même si elle va au travail, mais elle va pas au travail pour aller euh, se faire des choses avec des copains, des copines, et puis on va dire, non, non, non, non, non, elle veut rentrer à la maison parce qu'elle doit s'occuper de son mari, de ses enfants, de cette maison, qu'il est. même si on le travail revient. Et c'est ça, Dieu a donné quelque chose de particulier aux femmes. C'est vrai, c'est extraordinaire. C est, c est, c est, c est... On est en train de pouvoir changer ces personnes. En fait, Dieu vous a donné quelque chose de beaucoup plus que vous n'y rendez pas compte. Hein. Bon, nous continuons rapidement aussi ça. Ellie et dit et, et, et, Salam, c'est un point pendant la nuit. Elle met la main à la quenuille et, et ses doigts tiennent le fiseau, étant la main au malheureux, étant la, étant la main à, à l'indigent. Vous comprenez elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle s'est fait de couverture, elle a, elle, elle a des vêtements euh, de fin lin et, et de pourpre. et son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et le vent, elle livre des ceintures aux marchands, elle est revêtue de force et de gloire. Vous entendez cela Amen. Elle s'érit donc de l'avenir, elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Ah. <rire> Pourquoi vous avez ri Parce que j'ai insisté. <rire> Mais c'est ce que vous êtes. C'est ce que Dieu a fait de vous. Mais vous ne vous oubliez cela, frères et sœurs. Mais c'est quelque chose que Dieu vous a donné. Hein? Et, et des instructions aimables sont sur sa langue. C'est la maman qui doit instruire. la maison. Oui, c'est pour ça que quand nous avons des filles, quand nous avons des... et viennent faire quand même maman, et je vais voir comment tu fais. Ça c'est une fille qui est intelligente. Maman, je vais, je vais voir ce que tu veux. Papa dit, non, je n'ai pas beaucoup de temps. Ben, J'aurai le temps de pouvoir. Oui, quand je vais me marier, je vais consulter les bouquins. Mais tu n'as pas besoin. Ces gens-là qui, qui, vous, qui vous équipent dans le bouquin. donnez le les couteaux pour. faire enfin, la cuillère pour pouvoir préparer. Seulement, ils savent dire effectivement. Mais quant au goût, parce que c'est qu'il y a dans le bouquin, ce n'est pas le goût. Mais maman, elle sait, elle sait parce qu'elle a préparé à maintes prise. Donc elle connaît comment les bons goûts va sortir. Est-ce que vous comprenez Enfin bon. Bon, ça, c'est pour les enfants de Dieu. Ok. Alors, nous étions arrivés à. Donc, verset 28, on a verset 27. Dit, Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain des la, de la paresse. Ses filles s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne de louanges. Plusieurs filles ont une conduite, mais toi, tu les surpasses. Est-ce que vous comprenez? Alors, on a écouté verset 30. La grâce est trompeuse. Vous comprenez Ce n'est pas la grâce que Dieu nous a donnée. Hein. On... Oui, c'est ça. Parce qu'on peut dire, C'est quand la fille ou la jeune fille marche, on dit qu'elle est gracieuse. Est-ce que vous comprenez bon, On va pas dans le détail. Parce que là... La grâce est trompeuse et la beauté est... Vous comprenez Donc, on fait comprendre effectivement... On ne va pas rentrer dedans. Il dit, la femme qui craint l'éternel est celle qui sera allons dit, récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres. Pas de micro-ondes de mon frère. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça, frère et sœurs, c'est ce que quand Dieu vous place dans une position que vous devez être, c'est cette position-là qu'on vous louera qu'on remerciera Dieu de ce que vous êtes parce que vous donnez réellement dans votre marche, effectivement, ce qui est au-dedans de vous. Parce que Dieu vous a donné des choses merveilleuses en fait en tant que femme. C'est pour ça que, comme la Bible dit, mais celle qui craint l'éternel. Donc la crainte de l'éternel, il est commencement de la sagesse. Donc, nous ne pouvons pas arriver à pouvoir copier les habitudes de ce monde ici. Effectivement, nous devons simplement nous nous laisser instruire par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, ingrats, rebelles, irréligieux et, et rebelles à leurs parents, ainsi de suite. Vous connaissez cela, non Que ces choses-là ne soient pas en vous. Que ce soit les enfants qui doivent arriver à pouvoir obéir leurs parents. Parce que c'est écrit aussi, non Honore Au ton père et ta mère. C'est là un commandement qui a aussi une promesse. Et tes jours seront donc prononcés sur la terre. Que notre Dieu vous bénisse richement. Qu'il vous fortifie. Nous allons prier. Lève-nous. Tendre Père et précieux Sauveur. Nous nous tenons encore devant ton trône de grâce et soupirons après toi pour que tu nous changes encore davantage mon bien-aimé Père Dieu. Nous voulons être de meilleurs et à tes yeux aussi nous voulons l'être mon roi, mais pas Seigneur Tout-Puissant à nos pensées, à nos propres yeux. Mais nous voulons vraiment que toi, tu puisses te réjouir aussi en nos pères. Et nous savons que pour que tu te réjouisses en nos Père saint Dieu, nous avons aussi montré combien ces, ces temps seraient vraiment difficiles et c'est vrai. Lorsque nous voyons ta parole à toi, nous réalisons aussi, Père, que tu nous l'as dit aussi que dans le dernier temps, les hommes abandonneront la foi. Ils s'attacheront donc à des doctrines des démons, mon Seigneur. Mais c'est dans ces temps ici où nous vivons, mon bébé de mes Dieu, que tu puisses vraiment nous aider parce que nous ne voulons pas vraiment être négligents. Oh Dieu, parce que lui, le diable, il est là comme un lion qui rugit, Seigneur. Oh Dieu, lorsque nous ne faisons pas attention à ce que toi, tu nous dis, profite effectivement pour endormir davantage et, et nous pousser à aller tellement au loin des choses que toi, tu nous recommandes, Père, -Dieu. Père, puisses-tu encore nous accorder les soutiens et les secours. Que ton peuple ici soit béni aussi, par Au-delà aussi où ils sont, Patibisson, qui soit aussi fortifiés, mon roi. Donne-nous encore la patience, mon béni, Père Saint-Dieu. Donne-nous encore la persévérance, mon roi. Que nous puissions continuer à pouvoir persévérer, Seigneur. Que tu puisses encore nous aider encore davantage comme nous voulons tant que tu puisses agir encore en nous, Père. Nous avons vraiment nos yeux fixés sur toi. Et nous continuons à pouvoir encore, Père chercher encore ta face, mon roi. À genoux, nous avons rendez-vous avec toi, mon Seigneur. Au oh, Dieu, nos cœurs doivent vraiment, Patibisson, oh, Dieu, s'humilier devant toi. Et implorer vraiment le secours, mon roi, parce que nous voulons vraiment voir encore davantage Seigneur, que nos yeux soient vraiment ouverts mon bénémoine Père Saint-Dieu pour que nous puissions contempler ta face mon roi dans ces temps où c'est ténébré mon bénémoine, Père Saint-Dieu, c'est ta lumière à toi que nous voulons voir, celle qui doit nous éclairer encore davantage mon roi, en fait que nos habitudes soient vraiment aussi changées, béni sois-tu Père Saint-Dieu pour ton peuple et encore ce soir nous voulons te dire encore merci Père pour ton amour et ta bonté Seigneur, car nous t'avons ainsi prié, et glorifié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ, Amen quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas des mots. Vous les connaissez? Vous les connaissez? Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. And all the other songs said, and all the